Ah, bonjour, voilà, euh, euh, euh, bonjour, je suis Je m'appelle bien. Alors justement, au début, c'est Comment vous trouvez ça Je suis au niveau de la radio, donc tu vois pas grand chose, j'entends. On a des représentants qui suivent la course à notre Et nous, nous sommes les sur place pour faire un Oui. Et puis euh, notre panier janvier. Donc euh, on a eu notre supporter, mais nous n'avons pas de la avec qui nous travaillons pour ce reportage Et vous nous sommes sur toutes les courses, pas seulement la grand parce que c'est le toxique de la radio. Nous sommes sur toutes les courses, pas que les courses du, du, du dimanche et les courses de jeunes surtout. La radio est est toujours là. Et avec, les et, avec les et, avec les et avec les filles, et avec les filles, et avec les filles, avec les femmes. Nous sommes toujours là. Nous avons des champions A et qui de bons résultats en Guadeloupe. Patrice Paris était là-bas et de très bons résultats sur la Guadeloupe. Donc nous avons de bonnes champions, une grève de championne. Nous sommes toujours là Donc, euh. avec nos reporters sur le terrain et <Prayck arithmetic> la coordination avec euh, Bruno Albert sur le terrain nous avons Patricia Germi et Rouen. C'est la seule commune qui joue avec la montée, pas la vente. Mal. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens, nous sommes juste une radio associative, donc, donc nous n'avons pas les moyens d'aller ailleurs. Mais nous faisons des fois des partenariats avec les radios de Guadeloupe, les radios de Marseille, de, de, de Guyane. Par exemple, Radio Pays en Guyane et euh, les radios de Guadeloupe, avec qui on travaille de temps en donc il n'y a pas d'échange qu'on peut j'allais vers euh, la guillardie, la manger. Si on nous donne une budget, pourquoi pas Nous sommes volontaires, mais il faut avoir les sous Voilà.